Ici, nous sommes à peu près, euh, on peut dire, devant le prototype d'arbre que nous souhaitons obtenir en agroforesterie. Un arbre bien, bien droit, cylindrique, élagué jusqu'à 4,50 m de haut, sans défaut apparent. Bon, il y a une petite blessure au pied qui fera perdre un petit peu de valeur, mais c'est limité. Et avec un haut pied bien réparti, un arbre qui est, est sain et qui se développe, il n'y a qu'à regarder son l'allure la, de son écorce on a vraiment l'impression d'un arbre bien portant. Là il y a eu des travaux de taille de façon régulière pratiquement tous les ans jusqu'en 2000 de façon à supprimer les les fourches en premier, hein, les, les, les graves défauts, on, ce sont ceux qu'on regarde en premier et puis après enlever les grosses branches et ensuite euh, enlever même les petites branches de façon à avoir ce tronc euh, propre. Si on, on s'aperçoit que euh, dans les premières années, on peut avoir l'apparition de gourmands, et si on ne coupe pas ces gourmands, et c'est ce qui s'est malheureusement passé dans les arbres à côté, comme celui là-bas, comme, comme derrière, euh, ben, ces gourmands se sont développés. Et malheureusement, euh, ça n'a pas été recoupé depuis 2000, donc là, il y a eu une interruption dans le suivi, c'est dommage. Il va falloir, euh, d'une part, il faut le... Euh, y remédier et d'autre part il faudra euh, ça peut risque d'entraîner une moins value sur le sur le tronc